Eh hey, bien bonjour à tous <rire> les amis c'est toi. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Quoi on rentre sur ce jeu Bah oui, hein, écoute, hein, on n'a pas fini encore avec ce jeu. Bah... Quoi Comment ça On a tout vu non Euh, oui et non, mais bref. Si vous voulez revoir des secrets, c'est pas possible. Bon oh, attends, on va faire un niveau à 100%. Aïe. Cette chance hein. Pas aimables, les barbus. On va prendre... On ne sait pas pourquoi il y a pas dents dans l'équipe Ils ne sont pas aimables. Non, c'est pas bien. Une scène qu'on n'a jamais vue. Alors je, parle juste là dedans. Oui. Donc on va pas regarder ta queue de scène à toi. Je te casse les couilles. Il bah tout s'étouffer ou quoi? Bon, finalement, là, on va regarder. T'as rien, ceux-là, on ne peut pas les passer directement. Fiant. Voilà, là, c'est bon. En oh, T'as quoi, vous avez déjà vu un display? On imagine. Alors, on a 200% de pièces qui est déjà fait, je vous vois. Ah, oh, on a Stanley et le personnage. Donc, on a dû s'aller chercher. Euh, les mini-quittres. Alors, donc, Oh, je vais lui faire les mini kits partout Je avait la L. C'est pour une mission qui était là. Mais on a le feu. Mais on est déjà, il même pour le feu. Donc, non, un du poêle. Non, a rien d'autre. Pourquoi la caméra monte comme ça Tout euh, Bah de toute façon, on a besoin de Starland pour continuer l'aventure. C'est vu ce que ça n'y avait pas avec lui. Les... Putain, j'ai défoncé des trucs Ouais, ah, très bonne idée. Ah, je sais pas si c'est utile d'éteindre le feu, mais je pense pas. Utilisez ceci T'as passé plusieurs commandes comme. On... Et donc là, il nous faut la guêpe. Mais on l'a pas fini. Non, c'est quoi, faire ah bon, j'ai tapé quelque chose pour le voir. C'est bon, on peut y aller dedans. Ah si lui se pousse. Ok, très bien. Ah, oh, je me rappelle avant. J'ai juste un niveau à 100%. Je sais qu'on peut faire ça. <rire> un mini qui dans le monde. Comment que je l'ai refait En off. On construit une mini -quitton. Putain mais il est coincé ce toi Oui non mais j'espère que j'espère Darman pour la forme. Il faut Doctor Strange sinon. Mais je préfère prendre Doctor Strange parce que... Il n'y a pas de blague là-dessus. Ah si il y a une blague je la ferai pas. Elle pas drôle. Comme bon, ça il faut le mettre où là, pas ah, là. Ça va être une musique au pirate, Bon, bon, bon, bon, bon, c'est pas couper Ils sont contents, ils dansent. Mais ça va donner un mini-kit qui est déjà fait, évidemment. Comment ça, je... Attends Du coup, le faire dès le début du jeu. Là, il y a un putain de mini-kit à ah, faire. Bon. Je détruis tout ça, parce qu'il voudra attaquer ça c'est pas bon, je veux dire c'était bon alors lui 1 euh, ah je pense qu'il faudra viser comme ça ouais, comme ça je vois que j'ai été bon Mais, ah merde j'ai déjà fait oui. Je sais que c'est qui a fait ça mais ouais, j'ai envie de le refaire. fort comme ça même si il y a très... jaune bleu rouge hein Bah ben non c'était jaune bleu rouge oui il a pas fait jaune je bleu, bleu et rouge ah c'était ça jaune bleu rouge du moniki mais je crois que c'est déjà fait jaune bleu rouge Là, je vous montre tout comme ça je vais te couper jaune bleu je vous... je vous... ouais il est déjà fait très bien comme ça t'as plein de trucs monikit a déjà fait j'ai eu un jeu vous... ouais, je vais vous montrer un autre qui est déjà fait aussi je me suis bien c'est pour aussi gagner plein d'argent je vais vous montrer comment on le débloque. Mais je crois que les. Non, les flammes, ça sert à rien de débloquer. Ça va pas nous donner une. Ou c'est vous. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ça ton déblocage manuel d'urgence. Euh ouais, bon, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne au moins, non Je as servi, Il est un moment. Spider-Man a fait d'autres. Bon, euh, ils auraient pu le faire tous les deux, mais... Je préférerais faire Spider-Man et Spider-Man. Ah, je me fais écraser. Ah, la suite. Hum. Après. Ah, vrai. Ok, on saute. Je laisse la Ketzen parce qu'elle est marrante. Dès qu'on est suffisamment bas, est-ce qu'il portait un jetpack Tu plaisantes ou quoi Il se balade à moitié à poil. Ok, plan B, on oh, saute. On laisse la Ketzen parce qu'elle était marrante. Je vais Moi une marrante. Moi, j'allais là. J'ai je crois. Je sais que c'est un ramasside. Oh, salut les gardiens. Merci mmh. euh, si, pour votre assistance. Un bateau de sauvetage devrait arriver pour récupérer les derniers civils. Faites tout ce que vous pouvez pour nous aider à nettoyer la zone, mais prenez garde aux forces de Kang. Elle veut qu'on prenne des palais et que, de ...façon de parler, Drax. Bon, les gardiens, on dirait qu'on a du pain sur la planche. Mmh, mais oui, ils sont nous, les gardiens mmh. Bon. Je suis avec Non, pareil.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 je dans l'eau, vas-y sautez dans l'eau! Et voilà, ça fait ça, et au bout il y a un mini kit en fait. Sauf que j'ai déjà pris. Dire... Oh oui, de la thune. Oh, la thune. Non, oh, non, non, oui, il y a un mini kit, mais il est plus là. C'est la pièce bleue. Le mini -kit. Oh. n'oubliez pas le nombre d'argent que j'ai récolté, donc on va faire quoi Bon, c'est un petit peu plus de travers que tout à l'heure, mais bon, je moi, T'as une belle voix, Spagy. Bon, bref, alors normalement je on avoir... pas que plus Spagy, <rire> what the fuck. Bon, la raison et normalement, on a besoin de la flèche noire. C'est pas une petite hein, qui ne peut pas parler parce qu'il a une voix... Euh... très forte. Ça. Alors là vous allez là, je le même chemin que je fais, faites ça. <rire> ça. Pour détruire ça et pour les libérer Stanley. Pour déjà libéré, je pense. de donner les mauvais personnages voilà là, vous prenez iron man et vous avez là ouais je suis un petit euh, numéro 1 Donc, pas les voilà et là on débloque le personnage et c'est vrai des bagnes personnage, personnage. wow wow wow mais là, on il est tranquille il n'est pas dans l'histoire Là, il nous faut. Mais on n'a pas besoin vu euh... que. <coughs> on a le choix des, des personnages. Et voici la sensationnelle Miss U. Ta gueule. Toujours là pour... Attends. 5 encore. Corps, le chien. Dégage-toi. Allez. 2 secondes. Ouais, j'avais tout raté. J'avais compris en gros, ça, ça... Je devais faire une coupure. Une tueur coupure, ça va. Ça. Alors Allez les garçons Il C'est pas moi, il est tombé tout seul. Voilà, vous il est tombé par terre. Bon, euh, je prends Spidey. Je l'ai pêché dans le cul, Parce que j'ai sûrement tapé sans le voir et il est tombé. Euh, donc, alors, on avait vu un truc. Laissez-moi tranquille. Pourquoi j'ai pris Spidey bah, Je ne sais rien. Ah, et je l'ai remplacé. Avec ça. Ah, oui, c'était Iron Man de base. On et... va Donc, on a ici, le fourrure. Hop en même temps je continue l'aventure Il faut deux fois lui Aïe ah, il... Ok non c'était un fou! Oh une casse quand avec... ah, j'ai vu ça Ok c'est bon je peux appuyer sur le bouton Pendant ce temps là que je peux pas appuyer sur le bouton Je tape les gens, tu m'as donné une épée là, je vais casser <rire> Ça t'explose pas la gueule Oh non, tu m'en as pas dit Ah oh, mais quel méchant oh. Ah il y a un truc qui bruit dedans Ah voilà il y quitte Ah bon? Ah, mieux que toi? Alors, normalement, là. Enfin, ça, je disais, mais Ouais, il y en a des positifs. Alors. <rire> Moi, j'ai fait que je lui, lui en rien. Lui, ça reculera à rien, donc, vous pouvez prendre un personnage. Donc là il me refaut Starland en fait. Bon. Voilà, il me faut lui. Donc là il faut le tourner ça. Le... Starland en fait il me faut d'autres. Donc on prend ça. Ça ne sera pas plus qu'après le tourner un deux fois. On Donc après là il ne me reste plus qu'à aller chercher les mini... Les miniatures. Les mini-quits. T'as l'habitude de dire miniature, miniature, miniature. En j'ai dit là. Oh, le reste, il en reste 4 minutes. 000... Oh, mais putain, merde! Regarde où je suis. Euh. Il quitte... Ah, il y a ça! Mes yeux donc, 5... Oui, oui, non, mais on a déjà tapé. On a 5 à taper, donc ça va nous donner 1 minute. Non, C'est quoi ces clous? Ah voilà. Ouais. On va retourner en arrière. 3. Ah j'ai tué Hulk. 4. Qu'est-ce que Ah là. Voilà. C'est le cinquième. Il ne reste plus que 3 à aller chercher. Bonjour mesdames, messieurs. Euh, Là-haut il y en a sûrement un. Euh, Je sais pas. Non, il n'y a rien ici. Oui. Oh, il y a seulement de une belle récompense pour ça. Oh, il a deux tubes derrière, putain. Je fais effrayer de tomber. Bah hein. des quelques boss, ça peut fait... voir. Ouais, je pense qu'il faut continuer là. Ah oui après il y a un gros boss donc oui. Attends. Mais après je m'en souviens il y a un gros boss. C'est pour ça c'est est coupé. Dans le gros boss il va sûrement en 3. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est blanchi, pas nous, c'est ouais, bah, un chat. Ouais, on va que si tu veux. C'est euh, plus rapide. De toute façon, eux il ne pouvait pas passer par là. Qu'est-ce qu qu'il fait, lui? Il est taré ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait Mais quoi? Il y avait un monstre qui faisait des trucs bizarres Ah voilà Roquette et Voici les majestueux Roquette Il vais tous vous enculer Oui Sonic Moins il est dit, encore là Il y en a encore combien 3. 3 à voir Oh putain on est roquette Oh, <rire> mmh, c'est déjà détruit quoi là? Attends, j'ai pas vu. Mais je viens de voir ça la première fois que je Merde, il y a un truc là pour remonter, d'accord, très bien. Il n'y a pas quoi les gardiens bon, de mec. Qu'est-ce qu'elle fout notre boue, elle Bah non, mais bah, je vais pas choisir un personnage avec elle. Ah, oh, ça fait mal de jeu quand elle fait ça. Bon bah. Même si y a deux groupes hein. Je s'appelle goutte, oh, bah. je s'appelle goutte, je s'appelle goutte. Mais ta gueule <rire> cool. Non, pas sur côté, hein. Regardez-le là. Mais ça sert à rien, Mais Ça sert à rien ce qu'on a fait là t'as vu ça ils ont passé sur le côté donc c'est un go bah... ah la elle est revenue cependant qu'il y en a trois pendant le boss Est-il possible d'accéder à distance au système de défense Peut-être. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ah, ça vaut le coup d'essayer. façon, quand je le j'ai raté oh, quelque chose. Tu oh, sais comment ça marche. Moi, moi, moi. C'est une gagne. Faut ça ne rien. Et là, vous allez voir qu'en fait, on a activé une arme dans le vaisseau de Queen ou Starland si vous préférez. Mais ça ne sert, on peut prendre cuit, faut tirer dessus, regardez là. Voilà, ça marche aussi. C'est moins précis, d'accord, il cherchait pas d'où, On enfin, tient dans l'arbre, mais sinon ça marche aussi. Et là dans la cotine, il va dire, bon, on retire le requête. Ouais, c'est requête qui a tiré la évidemment. Là, il y a des incohérences, ils faire dans ce jeu. Il cherchait pas d'où. Mais ça marche, regardez hein. Non, mais je, je, je c'est vrai. Là, hop, hop, ça a marché. Ah, on s'en fout du vaisseau. Oh, ça tient. J'ai Rocket. Ah, ouais. Nous sommes vainqueurs. En fait, la cutscene avec les gardiens, okay. c'est vraiment. Ouais, merci. On va voir kang ici là. Comme ça, on l'avait déjà vu, hein Dans une ancienne Personnellement, vidéo. Personnellement, je ne connais pas plus grande satisfaction qu'un monde forger sur le ça. champ de... C'est enfin, pas glorieux de la de Ouais il parle encore genre que j'ai coupé la cutscene Bon bref J'ai juste montré 3 parties 3 bouts de Après on s'en fout de la cutscene Si il avait déjà fait le jeu En enfin, ce moment parce que c'est 2017 le oui. jeu Je sais pas pourquoi j'avais appuyé sur pause, mais. Et sonne le chasseur. Ok, si, il a l'air certain que Nick est ici. Il nous fait pas passer une des fois, fois. Je crois que oui. Salut, créature géante. Non, attendez, il attaque, accrochez-vous. Ah, C'est vraiment possible. de pire en au pire aujourd'hui. Peter. T'es sûr que tu n'as rien fait pour énerver cette chose Pourquoi on me demande toujours ça à moi Non, pas se pousser Ces enculés ces amis C'est ah, s'est passé quoi là Oh là moi je peux pas te faire Waouh Attendez, il s'est passé quoi là Je parie que c'est encore une des technologies du futur de Kang. Wow, qu'est-ce qu'il veut non, c'est la guêpe qui vient de parler alors. On sait qui qui peut faire ça là. L'instant on peut rien faire. Nous devons absolument stopper ce rayon laser. Des idées Une ligne gravitationnelle pourrait marcher si j'avais un autre booster. Dommage. On n'a rien pour en construire un. Et si on utilisait les pièces détachées de ce vaisseau là-bas Il faudrait d'abord le démonter. Cette nouvelle amie pourrait peut-être nous aider. Ah Ouvert Miniquit. Ah mais tu veux pas me laisser? Okay. <rire> Tranquille. Non, parce qu'il y a une queue de scène pour dire: Ouais, il détruit Wanda. Ouais, il y a un mini qui clane dedans. Oh, il m'a dégainé, gros peut-être un du feu, mais une one shot. Tu veux bien arrêter ton... des non. Moi j'en ai raté au moins un. Bon. Mais ça arrive que le poste a plusieurs phases, donc... Non, on a toujours besoin de Starlord, ça peut être Bouger là Je un cool là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait il construit le vaisseau. Attendez, il s'est passé quoi là Le vaisseau Il s'est reconstruit Comment c'est possible Tant pis pour le booster gravitationnel. Au moins on a quelque chose pour l'attaquer. Mais un truc qui brille derrière. Je sais, je suis pas fou. Là c'est quoi ça Ah Iron Man. Enfin putain Quoi Ironman ou la flèche noire Faut savoir ça, <rire> ça fera trop. Mais je crois que oui j'ai bien raté un dans le bon. Le... Mais donc. What Ah bah voilà. J'ai eu. Bon bah, je pense que j'en ai raté un mais C'est ça. Bon. Il des choses. quoi. What Et là, on n'y plus rien. le vaisseau? Et je l'avais détruit, c'est pas Ah, bon, on l'attaque. Bon. Bon je l'ai effectivement raté un minute. Bon pas grave, au bon, moins ça fait un défaut quand même. Moi bon, c'est peut-être peut bugué, j'en sais rien. Je pense oh, que c'est dur à toucher. Ah ouais, moi c'est encore fini. Après ça va peut-être débloquer des choses. Je, vais je pense qu'il faut, qu faut vraiment que je fasse ça. Mmh, on regarde en plus. <rire> ouais, <rire> il, est il est tombé.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 Parfait, profitons-en pour trouver un point faible. Ouais, voilà, ta maladie. a dit T'as qu'à nous les dire. Oh non, là là, t'as tué. Merde, j'ai fait. T'as fait tomber. T'as pas... Spadi, mais on Vas-y, Spadi. Ouais, t'as tombé Oh, on Je cherche encore mais... Ouais je crois que j'en ai loupé un, hein. je désolé. Je peux le taper. C'est un peu plus légo mais je ne sais pas en train que... On va taper dans son cœur, oui, Son cœur. Ah ça brille. <coughs> Et puis, qu'est-ce que je vois C'est pas grave, on va s'arrêter là quand même Merci à tous, on regarde des vidéos Enfin si vous regardez, c'est Sonic C'est... Bon bref, merci à tous, ciao les amis